Salut les trogueurs, salut les trogueuses, Alors là, on est sur le trogue de euh, Extreme Droid Jump. Ça se passe sur Android. Android. Voilà. Et bah, tu vas nous en parler tout de suite. Parce que c'est toi, euh, c'est sur ton One X qu'on a joué. Ouais. Donc euh, comme vous pouvez le voir, c'est euh, une sorte de jump like en fait. Donc, euh, sauf que c'est gratuit, donc très cool. Euh, et euh, c'est un peu la sauce geek. Donc votre bonhomme, c'est le bonhomme Android. Euh... Et euh, les bonus ce sera euh, Flash Player, euh, Chrome, euh, Cyanogen, euh, tout ça. Il y a des malus aussi. Il y a des malus aussi qui peuvent être Apple ou Windows, donc euh, comme Apple est un malus, c'est cool. Euh, et euh, vous avez aussi le Blue Screen of Death, comme la petite boule bleue que vous pouvez voir ouais. là. Et vous, vous allez euh, voir, l'animation elle est marrante. Euh, voilà. <rire> les possesseurs de Windows euh, doivent connaître. Euh, donc euh, si vous êtes néophyte dans le domaine, vous ne comprendrez peut-être pas toutes les références. C'est sûr que si vous venez d'avoir euh, votre téléphone vous n'allez pas tout comprendre, donc peut-être c'est un peu plus classique non euh, Bah oui mais après tout, c'est une peut-être qui geek et puis c'est gratuit contrairement à, à Doodle Jump et franchement sur le marché des Doodle Jump Like gratuits il se défend très très bien. Ok donc apparemment tu as trois modes de jeu Ouais donc on a le mode classique là que, sur lequel on vient de repasser, donc c'est euh, bah, vous devez aller le plus haut possible comme sur Doodle Jump. Vous avez le mode qu'on a vu tout à l'heure qui est le mode survival, vous devez tenir le plus longtemps en ramassant des points. Euh, mais c'est un peu chiant au bout d'un moment. Et le troisième, c'est un peu comme celui-là, mais sauf que euh, ça descend en fait. mais Ça part d'une bonne idée, mais c'est pas terrible en fait. D'ailleurs, on, on verra tout à l'heure des, des, ouais. des petites scènes de jeu euh, comme ça. Donc euh, au niveau du graphisme, tu disais que c'était plutôt pas mal. Ouais, pour quelqu'un qui a fait ça chez lui, comme ça, euh, sa chambre dans sa chambre, hein. c'est pas mal du tout. il hein. y a besoin d'un minimum de... Euh, de performance pour pouvoir faire ce genre de choses. Oui c'est sûr, euh, au moins ça, ça a le mérite de tourner sur n'importe quel téléphone. Ouais. Puis c'est pas non plus moche, hein, c'est simpliste mais c'est pas non plus moche. Euh, et euh, bon c'est moins beau que double jump mais par rapport à certains à certains jeux du genre moi, ça se pas pas défend quand jeu. même très, très bien. Ok ça marche. Et euh, donc euh, rapidement tu vas nous donner ton avis. Euh... D'ailleurs là t'es en mode folle, hein. ouais. Bah, rapidement, euh... tu donnes ton avis très rapidement. Donc hein. moi c'est un, un jeu que j'ai vraiment aimé, il euh, est plutôt cool, je le conseille surtout qu'il est gratuit. D'accord, bah oui c'est sûr qu'on considérera gratuit euh, ça aide euh, à faire son choix. Et euh, donc bah oui, bah, sur ce on va vous dire ça.